Certains hommes, n'apprécient pas leurs femmes, copines ou petites amies autant qu'ils le devraient. Les femmes sont les plus belles créatures du monde. Aimez-la comme si c'était votre dernier jour, soyez reconnaissant pour tout ce qu'elle est, et pour tout ce qu'elle fait. Pensez-y. Nous n'allons pas refaire le monde sur la façon de traiter les femmes. Aujourd'hui sur Corporel nous allons vous montrer le top 7, de ce que les femmes veulent des hommes. Après cette vidéo, vous allez être prêt à conquérir ou reconquérir l'amour de votre vie. Utilisez notre méthode et laissez-nous un commentaire. Numéro 1. Comportement d'une femme. Après une journée de travail, les femmes ont besoin de décompresser, de se détendre. Au cas où vous ne le sauriez pas, voici la nouvelle, les femmes adorent parler de ce qu'elles ressentent, ça leur fait du bien. Devenez psychologue. Mais surtout regardez ses yeux et écoutez sa voix, sinon vous êtes mort. Numéro 2. Jouer le gentleman. Jouer le gentleman de la vieille école, c'est bien mais pas trop non plus, il y faut juste avoir la classe. Si vous pensez qu'être un gentleman est une déclaration sexiste, faux. inviter à dîner lors d'un premier rendez-vous, sortir de la voiture et ouvrir la porte, tirer la chaise, et bien d'autres. Numéro 3. Les petits gestes comptent. Pensez à lui faire plaisir, un bouquet de fleurs, un plat préféré, un câlin, un mot gentil, tu es très belle, un livre dont elle parle souvent. Soyez confiant et elle vous remerciera. Numéro 4. Travailler dur. Un peu d'effort, les choses simples du quotidien. Appeler pour savoir comment se passe sa journée ou faire quelque chose de spécial pour son anniversaire, un message coquin, ranger la maison pourquoi pas les femmes méritent. Numéro 5. La confiance est très importante, l'arrogance n'est pas. Une fille aimera un homme qui se sent bien dans sa peau. Se sentir en sécurité c'est un désir que toute femme a. En plus il n'y a rien de plus sexy qu'un homme confiant. Mais l'arrogance Non. Numéro 6. Les femmes adorent faire la maman. S'occuper de vous comme un petit homme. Vous devez exposer vos problèmes, elle va essayer de vous aider, et après elle vous dira « je ne suis pas ta mère », mais ça lui fera plaisir. Écoutez et soyez intéressés, faites semblant ou moins. Numéro 7. Ne mentez pas. Si une femme vous pose une question elle connaît déjà 50% de la réponse. C'est vrai quand on dit que l'honnêteté est la meilleure solution. Mentir semble être une bonne idée à court terme, mais votre femme le découvrira à tous les coups, et quand elles le font, les choses peuvent devenir vraiment moches. Surtout, ne trompez pas votre femme et essayez de le cacher. C'est lâche. Abonnez-vous, essayez et laissez-nous un commentaire. Très belle journée. Arrobas corporel.